Alors ça fait donc plusieurs années qu'on suit les projets archéo, de donc euh, bah, la scie hydraulique, polybolos, tout ça. Et en fait nous on est cadreurs dessus donc on vient filmer quand on peut, quand on et euh, c'est ça pour, pour rendre compte un petit peu de l'avancée du projet. Ouais. Voilà. Faire des plans d'illustration, faire aussi des interviews des différents acteurs qui qui participent à la création et à la réalisation de ces de ces reconstitutions et puis euh, ouais ça fait pas mal de temps déjà qu'on qu fait, euh, qu fait ça et euh, c'est des projets qui je pense qui nous intéressent aussi mmh, euh, ouais. c'est pour ça qu'on est aussi autant investi dedans et, euh, et puis parce qu'on accompagne Olivier Charnet du coup qu'on connaît de, de longue date mmh. et qui nous a demandé de revenir ouais. là-dessus et c'était avec plaisir bah, <rire> le projet il nous a beaucoup appris déjà en fait sur tout ce qui est archéologie c'est vrai que moi je m'y connaissais pas tant que ça et en fait de pouvoir voir les choses de pouvoir voir les avancées euh, c'est <coughs> une reconstitution, donc c'est quand même euh, pas tous les jours qu'on en voit une. Surtout celle-là, la c'est la seule, euh, c'est la seule au monde euh, fonctionnelle. Donc c'est sûr que... Euh, c'est une chance ouais, ça. de pouvoir être là-dessus. Bon, on avait commencé l'archéologie un peu plus tôt quand même, parce qu'on avait fait un documentaire sur, euh, ouais. sur un aqueduc. Mmh, Il y a déjà 6 euh, ou 7 ans, non je crois, un truc comme ça. Et, euh, mmh. et du coup, euh, ouais, c'est l'occasion de remettre ça et de... Même si on est dans un, dans un délire un peu différent, parce que là on n'est pas sur du documentaire, on est plus sur euh, vraiment un suivi euh, pédagogique de, de, tout le, de tout le projet. Et puis, euh, ouais, voilà, quoi. C est, c est, ça nous a appris aussi. Ce qui est bien, c'est que vu que c'est en parallèle de nos études, euh, ça nous permet en fait de mettre en application tout ce qu'on a, qu a appris euh, pendant nos. Trois ans et deux ans d'études du coup. Mm. Euh, bah, par exemple, sur les premiers, on tournait avec juste une caméra à la main. Maintenant, on a une grue qui est positionnée juste là, mm. euh, que vous verrez dans les, dans les plans des, des autres interviews. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de mettre en pratique tout ce qu'on apprend. Quoi. Ouais c'est ça, voilà.